Et eh bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Prodigue. Alors aujourd'hui on va vous parler d'un site en fait qui est vraiment extraordinaire et qui vous permettrait de pouvoir euh, modifier les images que vous avez en noir et blanc et de les changer en couleur sans que vous ayez en fait à, à utiliser des logiciels ou d'installer de programmes au niveau de votre ordinateur. Donc euh, pour commencer, il faut aller bien sûr sur le site Algorithmia. Donc ce site, euh, voilà, il est simple. Il n'y a pas besoin de pouvoir euh, s'inscrire afin de pouvoir utiliser euh, cette partie euh, du, du site lui-même. Donc euh, tout simplement, vous avez euh, deux emplacements. Soit vous mettez le lien euh, de l'image que vous avez. Si vous l'avez uploadé euh, sur un site, euh, voilà, donc euh, où vous l'avez héberger euh, sur, euh, sur un cloud ou sinon de pouvoir la chercher directement au niveau de votre ordinateur donc on va faire le test ensemble pour que vous puissiez voir euh, ce que ça donne donc euh, on descend un petit peu celui-ci on va par exemple voir cette image donc vous voyez c'est bien une image qui est en noir et blanc donc il n'y a pas de couleur euh, supplémentaire et on va essayer de l'uploader sur le site directement donc euh, on se met dessus donc le temps que ça upload l'image normalement ça prend pas beaucoup de temps après tout dépend bien sûr de euh, du poids on va dire de l'image elle même donc euh, plus euh, la capacité de l'image est élevée plus euh, ça prendra du temps à se se télécharger ou se, de s'uploader on va dire sur le sur leur site. Donc on attend un petit peu. Ça prend un peu plus de temps que prévu. Mais on patiente. Parce que en même temps que en fait ça upload, ça traite l'image. Donc si on descend, on voit bien que l'image a été modifiée en couleur. Donc, vous voyez la partie euh, sur la droite, c'est la partie initiale. Et la partie sur la gauche, c'est la partie euh, colorier donc on voit bien que on peut en fait voir euh, la différence donc vous avez également en dessous du moment que c'est uploadé et traité tel qu'actuellement euh, deux liens ou deux, voilà, deux choix que vous avez euh, soit en fait de télécharger la comparaison Soit de télécharger l'image coloriée. Donc nous on va télécharger l'image coloriée en question. Alors, donc l'image c'est bien téléchargée. On va l'ouvrir et on voit bien qu'elle est bien en couleur euh, sans aucun problème. Donc vous remarquez également qu'il y a le, le petit logo de, du site qui s'affiche ici. Petite astuce afin de pouvoir euh, retirer cela. On va aller euh, sur l'image en question. On va la modifier. Une petite modification euh, simple. Alors, on va faire par exemple avec le peintre. Donc qui est déjà au niveau de Windows. On va pas chercher euh, euh, quelque chose euh, à installer. Et on va aller sur le petit carré qui est au centre tout en bas on va le glisser on va glisser un peu voilà voilà donc on va enregistrer encore une fois l'image donc si on va sur l'image on voit bien qu'il y a une partie blanche en dessous on va repartir sur le site on va l'uploader encore une fois oups c'est pas un lien que je cherche, mais l'image directement. Et on va voir ce que ça donne encore une fois. Donc vous remarquerez que l'image va être sans le logo en question. Parce que voilà, donc il y a moyen effectivement pour ceux qui s'y connaissent de pouvoir prendre l'image directement avec le logo et la retoucher par exemple avec Photoshop. Mais voilà, ça prendra du temps. Il y en a certains qui s'y connaissent pas. Qui, qui aimerait pas on va dire se casser la tête donc autant faire cette petite manipulation et euh, voilà c'est tout à fait simple donc là l'image telle qu'on l'a eue tout à l'heure on va l'enregistrer encore une fois et voyez le logo il est en dessous donc on va ouvrir avec peinte et on va retirer la partie blanche euh, qu'on a mis et on enregistre tout simplement et on voit bien que l'image est son logo directement donc voilà c'est très très simple c'est pas compliqué euh, c'est un site vraiment sympa qui vous permet bien évidemment de pouvoir faire ce genre de choses et euh, voilà donc euh, c'est gratuit, euh, voilà donc vous voyez bien que par exemple ce personnage euh, il est bien en noir et blanc donc là il a bien été colorié de façon d'être un peu plus euh, réaliste Donc euh, voilà c'est vraiment un site formidable Et euh, je vous conseille de l'utiliser si vous avez des images on va dire des anciennes images ou des images que vous souhaitez modifier ben, ce site est pour vous. Voilà tout, j'espère que ce site va vous être utile, j'espère que l'explication est très claire, n'hésitez surtout pas de poser des questions si vous en avez, et surtout si ça vous a plu, n'hésitez surtout pas de vous abonner également. Sur ce, portez-vous bien et une agréable journée.